Vous connaissez sans doute Michael Burry, Michael Burry c'est le héros d'un film célèbre qui s'appelle The Big Short, et dans ce film on nous expliquait comment le personnage, qui est, donc, qui est un personnage réel, euh, trader ou, ou investisseur professionnel euh, aux états unis avait anticipé la survenance du crack de 2008 et à partir de là, pris avec beaucoup de, beaucoup de culot et, et beaucoup de, de guts, comme, euh, comme, on, comme on dit euh, chez les Anglo-Saxons, euh, des positions sur les marchés, donc en, en sens opposé au marché, ce, ce qui demande beaucoup, beaucoup de crans, euh, pour, eh pour finalement euh, triompher et faire, faire sa fortune avec l'effondrement des marchés en 2008. Eh bien, Ce même Michael, Michael Burry, qui depuis a continué une, une carrière d'investisseur à succès, depuis quelques semaines, nous, a, nous, pré, nous annonce la survenance prochaine d'un nouveau crack considérable sur les marchés financiers, et notamment les marchés occidentaux. Alors, je l'ai dit dans, dans plusieurs vidéos, les, les, les personnages, y compris crédibles, qui annoncent des, des cracks, euh, en bourse, on en a trois ou quatre, ça se produit trois ou quatre fois par an, tout le monde annonce un peu des craques, des craques en bourse, toute personne qui s'intéresse au sujet a tendance à le faire, mais de temps en temps, euh, certains qui prennent des positions là-dessus sont plus crédibles que d'autres, et c'est le cas de Michael Burry. Il faut prendre très au sérieux l'avertissement la, qu'il a l'obligence de nous adresser de manière tout à fait, tout à fait gratuite et, euh, et bien réfléchir à ce qu'il convient de faire dans ces conditions-là. Alors, l'idée de cette vidéo n'est pas de vous présenter l'analyse que fait Michael Burry. Euh, je dois avouer que, personnellement, je trouve que ça n'a aucun, aucun intérêt. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la crédibilité de la, de la personne. Bonjour, c'est Pierre Maumont, Content de parler avec vous, une nouvelle fois, d'un nouveau thème patrimonial. Donc, aujourd'hui, je vous propose que nous intéressions ensemble à un placement qui a la propriété de traverser les cracks sans perte. Si vous découvrez la chaîne, soyez le bienvenu parmi nous, et afin d'être notifié des prochaines vidéos que je ferai dès les prochains jours sur les thèmes de la finance, du patrimoine et de l'économie, c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous passez la souris sur l'icône vert et bleu qui est ici, la cloche d'abonnement apparaît, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour aller plus loin dans la connaissance des sujets dont traite cette chaîne, vous pouvez également vous inscrire à mon blog, et même je vous conseille vivement de le faire, parce que les développements qu'il y a dans le blog sont nettement plus approfondis et beaucoup plus longs que ceux que vous trouverez dans les vidéos. Les blogs ça sert à ça. Et vous pouvez aussi, et là aussi je vous conseille de le faire, vous inscrire à ma newsletter qui vous permettra d'être tenu au courant d'à peu près tout ce qui se passe au niveau du blog, au niveau de la chaîne, et au niveau de mes différents projets, notamment les formations, etc. etc. Le, climat. le climat financier est anxiogène, et cela se fait des années, avec des hauts et des bas dans la perception que le public en a. C'était d'ailleurs le thème de ma, de ma précédente vidéo. Enfin, En tout cas, c'est une remarque que je faisais dans ma précédente vidéo. Euh, la réalité, c'est que cette, cet environnement financier se dégrade de manière continue, non pas régulière, mais continue depuis, depuis au moins dix ans, depuis la crise de 2008, et que face à ce, cette dégradation, le public, à certains moments, l'impression que l'étau se dessert, ben tout simplement parce qu'il y a moins de, de battage médiatique dans le sens du catastrophisme, il y a moins d'événements marquants, ou en tout cas les médias officiels portent moins à notre connaissance des événements qui pourraient nous inquiéter, mais régulièrement il ne se passe pas, il se passe pas six mois ou six quatre ou cinq mois sans que de nouveau euh, des, des rumeurs, des événements, euh, des faits, des questions viennent interpeller chacun de nous pour lui rappeler qu'effectivement il y a un problème de fond euh, dans notre environnement économique, financier et monétaire et que ce problème ne peut pas se terminer bien et qui va donc nous appartenir de prendre les précautions et les anticipations nécessaires. Donc le grand, le grand sujet, ça reste la protection de notre patrimoine. Alors je vais dans cette vidéo remettre euh, le projecteur sur les, les instruments dont on se sert habituellement pour protéger le patrimoine et que vous connaissez déjà, en tout cas pour certains, pour la plupart d'entre vous. Mais il est bon de les rappeler parce que ça me permettra de vous faire marquer au passage que aucun de ces, de, ces, de ces instruments, aucune de ces solutions n'est suffisante à tout point de vue. Euh, alors, commençons par le plus connu qui est l'or. Euh, donc l'or, encore une fois, c'est une assurance. C'est une assurance contre la dévalorisation des actifs dans de nombreux scénarios, en particulier dans le scénario de, de l'inflation. Et également, c'est une assurance contre l'effondrement de la devise eh bien, en particulier dans, euh, dans un scénario de planche à billets qui est celui de, de l'Occident, de manière générale, pour employer ce, ce mot que je n'aime pas parce que dedans on peut mettre le Japon, qui n'est pas vraiment l'Occident, euh, qui est celui de l'Occident depuis, euh, pratiquement depuis, de, depuis 2000, ou euh, déjà en 2008, quand la, quand la bulle a explosé, euh, la situation était fortement entamée, fortement compromise. Alors, l'or va vous permettre, dans la durée, de maintenir. Euh, le, votre pouvoir d'achat, euh, parce que lui demeurera stable, alors qu'autour de lui, tout baissera. Bon, mais à court terme, et notamment euh, dans un scénario euh, d'effondrement momentané dû à une crise boursière, par exemple, l'or vous rendra des services, mais il n'est pas dit, enfin vous empêchera très certainement de vous effondrer euh, et de, de sombrer corps et bien, mais il n'est pas, pas dit que, momentanément, et c'est un momentanément qui peut durer six mois, un an, voire deux, trois ans, il n'est pas dit que pendant ce laps de temps, la valeur de l'or ne vienne pas baisser, pas forcément au moment de la crise, mais euh, il y aura, on, on l'a vu en 2008, il y aura un moment, il y aura une phase de la crise où l'or montera une autre où baissera, etc., donc, à cet égard, l'or n'est pas parfait, même si, encore une fois, il vous assure le service essentiel qui est d'éviter l'effondrement de votre patrimoine. Vous avez une autre solution qui, est, qui, elle aussi, qui est moins connue, mais qui est en tout cas connue des personnes qui s'intéressent un peu sérieusement à leur patrimoine, c'est la possession d'actions, donc y compris d'actions achetées sur les marchés financiers, mais pas n'importe lesquelles, d'actions, c'est-à-dire au sens... Euh, fondamentale de l'actionnariat, qui est de devenir participant dans le capital d'une entreprise. Et donc, on parle ici d'actions d'entreprises qu'on aura choisies pour leur potentiel, pour leur résilience, et notamment leur, résili leur résilience prouvée par rapport aux événements du passé. Bon, ça, c'est une solution. Là encore, ces actions, euh, même si sur le moyen terme, le long terme c'est évident, mais le moyen terme, euh, elles tireront très bien la réplique du jeu. Ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que pendant la période de craque, elles vont plonger. Elles plongeront probablement moins que la moyenne du marché, et beaucoup moins que les actions pas bonnes. Mais elles perdront de la valeur pendant un certain temps, et même si, à une échéance relativement courte, peut-être un an, peut-être deux ans, elles retrouvent leur valeur, imaginez que pendant ce laps de temps, vous ayez besoin, peut-être à cause de la crise, ou peut-être pour des raisons personnelles, vous ayez besoin de revendre ces actions et que vous n'ayez pas d'autre solution que les revendre, eh bien, vous auriez le choix à ce moment-là de renoncer à les revendre avec tous les inconvénients que ça comportera, puisqu'on part du principe que vous avez besoin de les revendre à ce moment-là, euh, ou alors de les vendre à perte. Donc, là aussi, pour les événements de court-moyen terme, les actions, c'est pas parfait. Alors... Maintenant, on va encore aller vers une troisième solution qui est un, un instrument financier qui, est, qui devrait être le plus connu de tous, en tout cas qui est le plus tradé sur les marchés mondiaux, ce sont les obligations. Alors, les obligations, l'idée encore n'est pas de vous faire là un cours sur les obligations. Je vais vous, vous rappeler le minimum, le minimum sur les obligations qu'il faut dire. L'obligation, c'est un prêt. C'est un prêt que vous consentez à une entreprise ou une entité publique, euh, bien, moyennant en rétrib rétribution ce prêt n'est pas amortissable, c'est-à-dire que pendant la durée de l'obligation, bon, durée qui est variable, il y a des obligations de différentes durées possibles, c'est l'émetteur de qui fixe la durée en fonction de ses besoins, et les personnes qui vont souscrire aux obligations, mais qui, qui souscrivent également en fonction des besoins euh, en termes d'horizon qui sont les leurs. Bon. Prenons, prenons une obligation d'une durée de, de 7 ans, donc qui a été émise mettons, par l'État, mais ça peut être aussi par une grande entreprise, d'une durée de 7 ans, ça marche comment eh bien, Pendant les sept années qui vont s'écouler entre, eux, mettons aujourd'hui, où l'obligation est émise et vous l'achetez, euh, et puis euh, dans ces temps, c'est-à-dire en 2028, euh, où on arrive à la fin, et là en 2028, elle vous sera remboursée au prix que vous l'avez payé par l'entité qui l'a émise, donc mettons par, par, par l'État dans notre exemple, entre-temps, chaque année, vous allez toucher, on appelle ça un coupon, c'est-à-dire, en fait, c'est un intérêt annuel qui est fixé au départ dans le cadre de l'obligation, qui, qui est un contrat, ni plus ni moins. Et cet intérêt annuel, euh, on vous dit que c'est, mettons, 2% euh, du montant de l'obligation. Donc, tous les ans, vous touchez 2% de la valeur et du prix que vous avez payé au départ. Bon. Donc c'est très rassurant puisqu'on se dit « bah ça va, je sais qu'au bout de 7 ans, ça peut être 5, ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 20, euh, ça dépend des obligations que vous avez souscrites. Euh, au bout de, de X temps, je sais que je vais rembourser au prix que j'ai payé, donc je, je suis sûr que je ne perds pas d'argent. » Euh, sauf si l'émetteur fait faillite, évidemment, d'où l'importance de choisir les, de ne pas prendre n'importe quoi. Euh, et, euh, et puis, entre-temps, je, je vais gagner un intérêt qui est, eh ben, qui est connu d'avance. Donc, je sais si, si j'achète une obligation qui fait euh, 1000 euros, qui a un intérêt de, de 2% par an, ben, je sais que vu, tous les ans, j'aurai 20 euros d'intérêt. Voilà, euh, et ça m'intéresse puisque j'ai souscrit. Bon, très bien. Maintenant, euh, plaçons-nous dans le même cas qui est celui de, que j'envisageais pour les actions. Euh, les choses euh, dans votre vie vous avez des soucis euh, ou suite à un contexte de craque de général euh, vous avez besoin à tout prix de liquidité pour faire face à, à, des, à des nécessités euh, incontournables vous allez, vouloir vendre, vous allez vouloir vendre votre obligation et, et, et à ce moment là vous ne pourrez pas la vendre C'était en fait votre obligation vous ne pourrez jamais euh, contractuellement vous ne pourrez jamais la faire reprendre à l'entité qui l'a émise, donc à l'État dans notre dans notre exemple, tout simplement parce que l'entité qui l'a émise, contractuellement, s'est engagée à vous la racheter une date précise, en l'occurrence, dans notre exemple, c'était en 2028, donc mettons au mois d'avril 2028, et pas avant. Euh, et si vous avez besoin de la monétiser avant, donc de la liquider avant, vous n'aurez pas d'autre solution, et cette solution est parfaitement balisée, institutionnalisée, que de la revendre sur les marchés financiers, donc en bourse. Et là, c'est très facile. Euh, en bourse, euh, ces instruments financiers sont complètement liquides, surtout si c'est des obligations de, de très bonne facture, de très bonne signature, et vous pouvez tous les jours, avec, euh, depuis votre terminal, euh, chez votre compte, chez votre broker, compte boursier, vous pouvez tous les jours acheter 450 fois telle ou telle obligation, et la revendre 450 fois, ou pas la revendre du tout, euh, la, la 449e fois, c'est pas un souci. Là où ça devient plus compliqué, c'est que vous allez la revendre, oui, mais à quel prix Parce que c'est pas l'émetteur que vous la revendez, puisque l'émetteur, lui, vous la de toute façon à la fin de la date prévue. Vous allez la revendre à quelqu'un sur le marché. Donc là, vous n'êtes plus dans le cadre d'un rachat contractuel, donc de l'application d'un contrat, vous êtes simplement dans le cadre du jeu de l'offre et de la demande sur un marché, qui en l'occurrence est le marché des obligations. Et là, qu'est-ce qui va se passer L'obligation que vous aviez payée 1000 euros, dans mon exemple, sa valeur en réalité elle dépend d'un certain nombre de facteurs, mais dont un facteur principal qui est l'évolution des taux d'intérêt. Et ça, j'en ai parlé dans de, de, pas mal de vidéos, mais c'est important de le rappeler si vous ne l'avez pas vu ou même si vous l'avez vu, faut il bien, faut bien que ça rentre dans les têtes. Euh, L'obligation qui valait 1000 euros quand vous l'avez acheté est assortie d'un taux d'intérêt de 2%, de, pris dans mon exemple. Si on va supposer que maintenant on n'est plus en 2021, on est en 2024. Et en 2024, comme beaucoup le craignent aujourd'hui d'ailleurs, les taux d'intérêt ont augmenté. Et alors à ce moment-là, on n'a plus, mettons, les taux d'intérêt qui en vigueur à ce moment-là, c'est plus 2%, c'est 4%. C'est-à-dire que les obligations que les émetteurs, que ce soit l'État ou les grandes entreprises, vont émettre en 2024, elles ne rapporteront pas 2%, elles rapporteront 4%. Donc ça veut dire que vous, quand vous vendrez votre obligation en 2024 sur le marché, pour qu'on vous l'achète il faudra qu'elle rapporte 4% il n'y a pas d'autre solution bon. or contractuellement votre obligation ne rapporte pas 4% elle rapporte 2% de sa valeur d'achat c'est-à-dire qu'elle rapporte 20 euros par an et moi supposons que c'est moi qui vais vous acheter l'obligation eh je vous l'achèterai non pas au prix de 1000 euros mais à un prix tel qu'avec les 20 euros par an qui sont prévus contractuellement de cette obligation ça revienne pour moi à une rémunération, une rémunération qui est celle du marché c'est-à-dire 4% donc votre obligation, je ne vous la rachèterai pas à 1000 euros, je la rachèterai à 500 euros. Alors vous allez me dire, ben bah oui, mais vous, si Pierre, vous ne voulez pas la racheter à 500 euros, ce n'est pas mon problème. Je vais bien trouver un mec qui me la rachète à 1000 euros. Ah ben non, parce que tous les investisseurs vont raisonner comme moi, en l'occurrence, et personne ne voudra euh, acheter un placement qui rapporte 2%, alors que les placements, à ce moment-là, rapportent 4%. Donc votre obligation, sur le marché, elle ne vaut plus 1000, elle vaut 500. Et si vous avez besoin d'argent à ce moment-là, ce qui est l'hypothèse de l'exemple, vous devrez la revendre à 500, donc vous aurez perdu la moitié. Donc on voit bien que l'obligation, c'est sûr, mais uniquement à la date qui était fixée par l'émetteur. Entre-temps, sa valeur va varier en fonction notamment des taux d'intérêt. Alors là, je prends l'exemple le « mauvais », qui est fait « mauvais »,« défavorable », qui est celui où, euh, la valeur a baissé parce que les taux ont monté, évidemment c'est symétrique. Si le, les taux d'intérêt qui sont à 2% dans, dans mon exemple, euh, le marché est à 2% dans, dans mon exemple au moment où vous l'achetez, euh, si les taux passent à 1,5%, eh votre obligation qui rapporte du 2, elle va voir sa valeur exploser pour que les 20 euros par mois qu veut, par an qu'elle rapporte, ça corresponde à euh, un demi cest c'est-à-dire que sa valeur va être multipliée par, euh, je sais pas, par 3 ou par 2,5, quelque chose comme ça. Euh, et donc, elle ne vaudra plus 1 000 euros, elle vaudra 2500 euros. Enfin, le rapport entre 2 et 1,5, c'est même un 5. Donc, euh, sa valeur sera en gros sans multipliée par 5. Il y a d'autres factures qui interviennent, mais grosso modo, c'est ça. Donc ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui, qui a voulu spéculer et qui a, spéculé, et qui a anticipé l'évolution des taux dans ce cas-là, mais pour l'investisseur qui cherche à se protéger, on voit bien que là, ça ne fait pas du tout l'affaire. Alors, l'idée c'est d'aller plus loin, et c'est là que la solution dont je, vous, dont je vous parle dans cette vidéo, la solution qui est l'objet de cette vidéo devient véritablement géniale, c'est que on part sur l'obligation, on part d'un système obligataire, euh, d'une solution obligataire, donc on parle d'obligation, en cherchant une solution pour que ce qui se passe entre le moment où vous l'achetez à son, à son prix facial, donc mettons 1000 dans l'exemple, et vous, elle vous sera reprise par l'émetteur X années après, c'est le nombre d'années qui correspond, qui est contractuel, à, à 1000, et eh bien si vous voulez vous la revendre entre temps, sur le marché, vous puissiez la revendre non pas forcément à plus de 1000 euros, mais de manière certaine, ne pas la revendre à moins de 1000 euros. Autrement dit, il faut trouver un système, euh, une amélioration des obligations, pour que euh, votre prix de vente, donc la valeur de, cette, de cet instrument financier, donc de cette euh, valeur patrimoniale, ne soit pas diminuée. Alors pour ça, y a, y a il y a des solutions techniques, et ce sont ces solutions qui ont été mises en œuvre dans ce qu'on appelle les fonds monétaires ou fonds de trésorerie, cap monétaires ou cap de trésorerie. Alors, je sais qu'il y a une petite minorité parmi vous qui m'écoutez là, maintenant, qui connaissent déjà cela, peut-être parce qu'ils ont pratiqué ça il y a, il y a longtemps, il y a, il y a 30 ans, il y a 30 ans, où ce type de placement était très couru, parce que non seulement à l'époque il était hyper sécuritaire comme aujourd'hui, hyper stable, mais en plus il était très rentable. Bon, aujourd'hui ce n'est plus le cas, et je vous invite d'ailleurs... À, à vous reporter à mon article de blog qui développe vraiment le sujet, le sujet des, des fonds des fonds monétaires par contre aujourd'hui vous aurez toujours cet avantage qui maintient qui sa valeur alors je n'entre pas dans la technique je fais simplement très court sur l'aspect technique le principe technique de ces obligations là c'est que euh, ces obligations, donc ces fonds monétaires ne comportent que des obligations d'une très très très courte durée euh, qui fait que à tout moment, comme c'est un panier d'obligations, un, fond, un, un fonds monétaire, c'est pas une obligation, c'est un panier dans lequel vous avez des dizaines d'obligations. À tout moment, dans ce panier d'obligations, il y a une proportion qui fait un quart, un tiers, ou quelque chose comme ça, qui arrive à maturité, c'est-à-dire qui arrive à la date à laquelle les émetteurs se sont engagés à rembourser. Donc, ce qui fait que le gestionnaire du fonds, pour, si vous, vous avez besoin d'argent, et qu'il va donc, il, fa, il, il va falloir qu'il qu'il vous rembourse à partir de l'argent qui est qu dans le fond, l'argent que vous, vous avez mis en, en l'occurrence, eh bien, il n'y aura pas besoin de vendre ça sur le marché boursier, euh, avec le risque que si le moment est défavorable, le, ça, vaille moins, ça vaille moins, il y a une, donc une perte. Il suffit d'attendre en, en, en permanence que. Les arrivées à échéance d'un certain nombre d'obligations contenues dans le panier d'obligations se produisent et donc ces obligations sont remboursées de façon tout à fait naturelle par les émetteurs. Donc le fonds en fait est en permanence liquide sans avoir besoin de passer par le marché pour devenir liquide et donc ne s'expose pas à perdre de l'argent. Donc ça c'est génial. Alors après il y a un autre aspect sécuritaire, c'est que je vous l'ai dit, c'est pas une obligation, c'est un panier d'obligations. Donc si jamais, alors même que ce sont des obligations, d'un très très haut niveau de sécurité par la qualité des signatures des, des émetteurs, ce sont des émetteurs, de, euh, les mieux my, notés qui, qui existent, qui, qui, euh, qui, qui proposent ces, ces fonds, euh, enfin, qui, qui alimentent les, les fonds monétaires, euh, eh bien la, la sécurité est augmentée par un, un phénomène de diversification, puisque si dans votre fonds vous avez des obligations de 100 émetteurs différents, si par extraordinaire vous avez un qui venait venait à ne pas rembourser son obligation ou à ne pas la rembourser tout de suite, parce que ne pas rembourser, euh, vu la qualité des émetteurs, c'est pas c'est pas forcément définitif, C'est pas grave, il y a, y a les autres qui sont là, et en pourcentage de la valeur du fonds, c'est epsilon. Donc vo voilà fondamentalement comment fonctionne cette solution. Alors pour résumer ce que je viens de vous exposer sur cette solution donc qui s'appelle les, les fonds monétaires ou, ou les fonds euh, de trésorerie, il y a deux avantages qui sont colossaux, euh, essentiels, irrempassables, pour ceux qui veulent mettre leur patrimoine dans une période de crise à l'abri de, de tout risque sérieux, c'est d'une part leur stabilité totale, puisque là, je vous ai expliqué la mécanique qui fait que ce que vous achetez 100 ou 1000 euh, dans, ce, dans des fonds comme ça, à tout moment, vous pouvez le revendre pour le prix que vous l'avez payé. Et puis l'autre avantage, qui est d'ailleurs associé euh, au premier, euh, en tout cas qui dans les dans le désiderata des investisseurs est associé au premier, euh, c'est euh, la très grande sécurité qui est due à la fois à, au très, très, à la très très courte durée de ces obligations, donc à la très très courte durée pendant laquelle euh, l'argent du fonds est, est prêté pour chacune des obligations, euh, d'autre part à la qualité euh, premium de, de chez Premium des entreprises. Des institutions qui alimentent ces fonds monétaires, et puis d'autre part, la diversification qui est considérable. Alors, historiquement, elles ont fait leur preuve, puisque ces fonds monétaires, ça existe depuis au moins 40 ans, ça a démarré vraiment dans les années 80, euh, où ça avait beaucoup de succès, puisque en plus, ça rapportait beaucoup d'argent. Euh, historiquement, je crois qu'il y, y a eu un seul cas de défaillance et encore très partiel d'un fonds monétaire, ça a été pendant la crise, me semble-t-il, de 2008. Mais vu qu'il n'y en a eu qu'un qui a été défaillant, et encore de manière relative, peut-être ce fonds n'était-il pas un pur fonds monétaire, parce qu'il faut savoir, là, je, vous le verrez dans, dans mon blog, dans mon article sur les fonds monétaires, moi je vous ai parlé du fonds monétaire dans son essence, dans le fonds monétaire pur, après les gestionnaires, dans un but d'augmenter les performances, quelques, les, quelque part les abattardissent en mettant à l'intérieur d'autres instruments financiers, parfois des actions, ce qui fait qu'évidemment, quand une crise se produit, le fonds monétaire en question, qui est un faux un faux fonds monétaire, on va dire, ou un pseudo-fond monétaire, eh bien, il va lui arriver des malheurs qui n'arrivent pas à un fonds monétaire qui est pur. Voilà. Mais on peut dire que, donc, historiquement, un pur fonds monétaire, jusqu'à présent, ça a été insubmersible. Et ces fonds monétaires, il, y a, il en existe des milliers et des milliers de par, de par le monde. Donc, voilà euh, l'intérêt essentiel de cette solution, les intérêts essentiels. Il faut aussi tenir compte. Des revers, parce qu'il y a toujours des revers. En l'occurrence, si je vous avais parlé de ça il y a 30 ans, en temps de cela, euh, il n'y avait que des avantages au fond hein. Aujourd'hui, il y a un inconvénient, c'est que, euh, vous le savez, on est dans un paysage de taux largement négatif. Euh, il faut savoir que plus on est sur des durées d'emprunt court, donc plus on est sur des obligations courtes, plus les taux sont négatifs. Bon, euh, c'est normal, plus les taux sont faibles, euh, puisque le risque étant. Euh, <rire> De plus, en, de plus en plus faible pour l'émetteur, euh, bien évidemment, euh, ceux qui euh, lui prennent de l'argent ne sont pas disposés à payer, à payer grand chose si en fait ils ne risquent, risquent pas grand chose. Et donc il n'y a, a pas de raison qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour euh, placer pour leur argent chez nous. Donc aujourd'hui on a des taux négatifs sur les fonds monétaires, puisque ce sont les fonds qui par structurellement on, on les fonds les plus faibles, on les taux les plus faibles, donc en l'occurrence les taux les, les plus faibles dans un contexte de taux négatifs, ce sont des taux négatifs et le taux le plus négatif qui soit. Alors, rassurez-vous, les taux les plus négatifs qui soient, ce n'est pas moins de... À l'heure actuelle, le, le, le taux on dire, moyen, en tout cas que, que j'ai vu le plus souvent sur des, des fonds monétaires, c'est euh, entre, on va dire, c'est moins 0,25 à moins 0,35% par an. Donc, ce n'est pas la cata. Ça veut dire que si vous mettez 10 000 euros dans un fonds monétaire pour les mettre à l'abri de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, euh, vous aurez donc un coût, on va dire, on peut appeler ça... Euh, un frottement, une usure de votre capital euh, qui va être, donc ben, si c'était 1%, ça c'est 100 euros quand c'est 0,3, c'est 30 euros bon, vous perdez 30 euros par an pour mettre en sécurité totale 10 000 euros personnellement, je trouve que le jeu vaut largement la chandelle euh, à cela, il faut ajouter des très petits frais en tout cas, vous trouverez chez beaucoup de, de fonds de très petits frais de gestion mais qui sont forcément ridiculement faibles compte tenu de cet aspect euh, Contre-performance et du taux négatif. Ce qui fait que bon, c'est quelque chose qui vous fera perdre globalement euh, quelques dixièmes de points de, de taux d'intérêt par an, euh, mais en contrepartie de ça, votre argent sera en sécurité et c'est sans doute là qui sera le plus en sécurité, y compris sur le court et le moyen terme. D'ailleurs, les, les fonds monétaires, ça sert essentiellement à vous protéger sur le court et le moyen terme, puisque sur le long terme, je vous ai parlé d'autres solutions euh, qui, elles, sont parfaitement efficaces et qui, en plus, euh, probablement, sur le long terme, ont plus de tendance à gagner de l'argent qu'à en perdre. Dans la description, le lien qui vous permet d'accéder à l'article de blog sur les fonds monétaires. Vous trouvez également dans la description, en dessous de cela, vous trouvez le lien qui vous présente le service de coaching, puisque ce sujet, on peut en parler à coaching, c'est-à-dire le, le sujet de la protection de votre patrimoine, on peut en parler en coaching, bien évidemment. Et vous trouvez aussi dessous un ensemble de liens, notamment les liens vers les trois formations qui sont chacune dans leur domaine consacrées à un aspect de la sécurisation de nos patrimoines. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La vidéo est terminée. J'attends bien sûr de savoir ce que vous, vous pensez des fonds monétaires compte tenu de ce que je vous ai expliqué, donc ce que vous en pensez en tant que solution de protection du patrimoine. Ce que vous pensez, enfin vous, ce que vous faites également pour protéger... Votre patrimoine, évidemment, pensez, pensez à liker, euh, vous savez que c'est important pour la chaîne, patati et patata, enfin bon, je pense que tous les, les créateurs de, de contenu sur YouTube que vous regardez vous disent la même chose, mais c'est effectivement très important de liker, c'est également très très important de, de vous abonner, donc euh, si vous voulez continuer à faire vivre cette chaîne, il faut, il, faut, il faut vous abonner, puisque moi bien évidemment il faut aussi que la chaîne se, que la chaîne se, se développe de manière qui soit en rapport avec les, les efforts que, que, que j'y consacre, donc bah abonnez-vous, likez, commentez, et sur ce je vous dis à très bientôt, ce n'est pas fini. La prochaine vidéo, donc pour ça ne la manquez pas, raison de plus pour vous abonner, sera consacrée justement au, au crack obligataire dont j'ai dû vous parler dans la, dans la partie euh, qui traitait des obligations de cette vidéo, si je ne vous en ai pas parlé, je fais vite une parenthèse. Euh, parmi les inconvénients des obligations, il y a ceux que je vous ai expliqués, c'est-à-dire l'impossibilité, en tout cas la, la non-possibilité certaine de revendre quand on veut au prix, au moins au prix où on a payé. Il y a aussi un autre inconvénient qui lui est un risque considérable qui existe dans certaines périodes, notamment dans la période actuelle, qui s'appelle le crack obligataire. Je fais simple, le crack obligataire, c'est une catastrophe absolue pour les obligations, excepté les fonds monétaires. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. A bientôt.